je ne lis pas beaucoup de bouquins de cuisine. Euh, euh, par contre, il y, y en a un dont je fais référence souvent, c'est le guide Escoffier. Ça fait partie des bases, des classiques de la cuisine française, dont on a tous besoin justement pour, pour évoluer. Euh, la, la, la créativité, euh, elle, elle existe euh, si on connaît bien les fondamentaux, uniquement comme ça. Donc c'est important de connaître ses bases, et je le répète, euh, à tous les jeunes que je forme et que je rencontre, dans l'Objectif Top Chef notamment, tous ces jeunes je leur dis, connaissez bien vos bases, après vous allez pouvoir vous amuser et créer beaucoup de plats. Ce qui m'a donné envie de raconter mon parcours, en fait je me suis aperçu euh, au cours des, des émissions de cauchemar en cuisine, que beaucoup de gens euh, me disaient, on, ouais, on écoute vos conseils, enfin, ça nous aide, et finalement sans vouloir de, donner de leçons, euh, je me suis dit pourquoi pas finalement le me mettre sur papier ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait c'est vrai que je dois être un des chef après avoir fait de bouquins de cuisine et c'est vrai que j'en ai jamais eu l'envie le temps peut-être mais je crois que quand on a envie de faire des choses on prend le temps de le faire donc ça a toujours été une excuse euh, maintenant euh, j'aime bien faire différent des autres. C'est pour ça peut-être que j'ai commencé par ce livre-là qui n'a rien à voir avec un livre de cuisine et ni un livre de recettes. Mais euh, je pense que ça arrivera de toute façon à, à un moment donné ou à un autre. Bien sûr. Et je ne sais pas quand. <rire> C'est vrai que... Quatrième mur, c'est un sacré projet. Un, pour moi, c'est une première. C'est la première fois que je, je suis chez moi, on va dire. J'ai tout, tout le temps travaillé pour, pour les autres et j'ai pris beaucoup de plaisir et tout le temps du plaisir. Euh, Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience pour moi dans un lieu qui est juste incroyable. Et dans, dans le Grand Théâtre de Bordeaux, c'est sûrement un des plus beaux, beaux bâtiments de la ville. Et j'y officie, donc c'est un vrai honneur pour moi. Euh, après, l'idée de cet endroit, c'était de, de créer un vrai lieu de vie. Un lieu, trois ambiances, une ambiance bar, table d'hôte, une ambiance brasserie, une ambiance cosy moderne, dans ce quatrième mur. Quatrième mur qui est une des définition de, liées au grand théâtre. Diderot disait à ses comédiens, euh, imaginez dans un théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre, jouez comme si la toile ne se levait pas.